Mais pas du tout. Mais puisque je. Eh hey, tiens, vous êtes là, Acteur Studio. Il y a pas longtemps, t'as dû le voir. Si tu l'as pas vu, tapez sur les doigts. La vieille phrase de maîtresse d'école. Moi, je l'ai mon bac. Hein. C'est pour vous que je le fais ça. Hein. Ça rigole là-bas Moi aussi, j'ai envie de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a Hein Bah si. Donnez-moi le mot. de correspondance Bref, tout ça pour te dire qu'une fois n'est pas coutume, euh, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Elle s'appelle Iceberg. C'est une fausse bande-annonce officielle du préquel, on va dire, de l'origine Story du méchant de Titanic, l'iceberg. Je suis pas vraiment le genre de personne à apprécier la chaleur humaine. Bah vous me voyez moi C'est déjà pas mal ça, non Vous êtes gentil. Et euh, on a passé beaucoup de temps, on a, on a, on a bien travaillé, on a on a, on a... on a... Comment on dit On a Charbonné On a charbonné, exactement. On est allé au, au turbin, voilà, on a turbiné. Je dis on parce que j'étais pas tout seul, euh, c'est moi qui ai écrit la vidéo, mais elle a été réalisée par Léa Rouault. Alors je sais pas si j'ai les moyens, mais j'aimerais bien faire euh, un petit peu la tête de Léa juste découpée, là. Tout ça pour te dire que j'avais envie de te faire découvrir tout ça, donc... Euh... Et eh bah ben c'est parti, qu'est-ce qui t'attends encore Oui c'est pourquoi On attend Alex Oui on attend Alex et les copains pour aller filmer là. C'est enfin, ouais, un tunnel est perdu. en travaux et du coup euh, il est fermé à la circulation et donc du coup on peut se permettre d'aller tourner des scènes dedans. L'idée d'iceberg m'est venue parce qu'en fait je venais de voir euh, Joker. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une espèce de, de recrudescence. Et c'est des aujourd'hui les mots ouais, c'est ça, il y avait une recrudescence des films euh, où on essayait de comprendre mais pourquoi sont-ils si méchants C'est comme si on faisait un film sur Orangina rouge, tu vois. Ah ah ah la la à les... Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant Pourquoi euh, le plus grand méchant de l'histoire, celui qui a tué en une nuit plus de 1500 personnes, euh, pourquoi il est méchant Et d'où ça vient Il y a des hein. Oh, de ouf, c'est bon. J'ai écrit deux mots. Tout est plus dur avec des gants. Salut Alors, je suis Violette, je suis maquilleuse et maquilleuse l'opposé. Je fais tous les maquillages, j'essaie de, de bidouiller des petites choses, de construire des, des petites choses pour le maquillage, avec des bouts de papier parfois, des bouts de carton. Et je fais des coiffures aussi, donc la plupart du temps c'est Alex qui a les perruques. Et, et une fois j'ai utilisé de la laine. Pour faire des cheveux, et tout le monde a pensé que c'était une serpillière, et ça a bien fait rire les gens. Ça c'est avec lumière. Et voilà. Et la magie du maquillage, je voudrais que je trouve une solution pour qu'avec cette lumière, ce soit bleu quand même, sauf que... On va peut-être mettre la lampe en fait juste. C'est l'opposé donc. désolé j'ai les doigts. Trois jours de tournage en froid, ça pardonne pas. Ouais. Il y avait une grosse différence par rapport au tournage des locos, c'est que déjà je changeais pas de costume trois fois de suite. Du coup, euh, j'étais tout le temps dans le même personnage. Il y avait vraiment une confiance qui était donnée aussi à, à Léa, parce qu'en fait c'était elle qui gérait les plans, c'est elle qui gérait la réalisation. Et après à ce moment-là, c'était plus moi et le chef d'orchestre. Là, il y avait une notion presque un peu de, de cinéma. On a voulu faire ça euh, dans les règles de l'art. Et le septième. Oh oh oh Alex, tu kiffes crier sous des ponts Étrangement, ouais. Je, je me soupçonne d'avoir organisé tout un tournage juste pour pouvoir le faire en toute impunité. Ça me met dans un état hyper différent. C'est bien de ne pas être que en princesse. Merci. On va passer à la passerelle C'était vraiment euh, un kiff de faire une fausse bande-annonce. C'est ma première fausse bande-annonce euh, de ma vie. Je suis plus dans l'artistique et après euh, je transmets et ce qui est génial avec Léa c'est que Léa euh, comprend ce que je veux dire. Et après elle s'approprie et elle amène ses propres idées et après on est créé ensemble. Alex je veux bien que tu me refasses hein, le même mouvement que tout à l'heure où tu vas vers le sol. À cause de lui c'est un peu raté quoi. Alors la flag de devant. Là à gauche encore. Ouais. Ouais. ouais. ouais marche là. Ok <rire> quelle flag je vois pas. J'étais dans la bonne là. Là Non. <rire> non là. Ah. En encore. Là. Là, là. Ah oui, on est là. Pas... Oui. oui. Mais les deux ça marche Oui. Ok vas-y. C'est une histoire de parallaxe. Allez. Action. 2, 3. Oui voilà. Hein Et voilà. Ah, super, on a le plan Ouais. Ah, bah très bien. Bah alors, c'est une bonne journée, bravo Ouais, yeah On va applaudir le curieux. Yeah. La Sont prochaine bien. fois, on fait l'histoire d'un mec qui euh, adore l'été. Bon, on fait quoi aujourd'hui, Léa Euh, bah on va à Disney. <rire> <Yes>. Non <rire> C'était pas ça qui était prévu Si, c'était sur la fête des services. Ah, bah génial <musique> le dilemme le sous ouais. ou le napolitain. Évidemment je finirai par manger les deux. Bah ce que choisir c'est renoncer Mais par quoi je commence du coup mmh. Bah j'ai mal digéré le tagine de la cantoche. Ah, ça me reste sur l'estomac J'apprends euh, à attendre ce qui est à peu près 50% d'attendage. On a. Ici, une ambiance qui va donner le, le côté un peu froid, un peu bleu de la nuit le côté argenté oh, qui donne juste une fond, petite ambiance. Derrière, on a un conte qui, qui dessine un rayon de, de lune et ici, il va renforcer la lumière des bougies par une source chaude pour que son visage soit un peu plus éclairé. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur la scène de la baignoire. Oh combien magnifique, hein, de l'eau, du polystyrène, de... ça vole, ça brille, ouais. Sauf qu'il n'y avait pas d'eau chaude dans la baignoire. Bon, là, en gros, on a un petit souci, c'est qu'en fait, euh... Alex doit être dans la baignoire donc avec de l'eau chaude et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau chaude euh, ni à cet étage-là ni à l'étage d'en dessous. Du coup en fait on en est réduit à faire chauffer de l'eau dans des bouilloires et à l'amener dans la baignoire là-bas. On va remplir une baignoire pichée par pichée d'eau chaude. Un litre à chaque fois, la baignoire je sais pas combien de litres elle fait. <rires> Dès qu'il me versait des, des pichets d'eau chaude, il y avait un espèce de ah, d'effet de, un peu spa qui se passait. Après moi j'appelle ça l'Acteur Studio, voilà. Vraiment faut y aller. DiCaprio il dort dans un cheval mort, et bah ben, moi je prends des bains froids. Avec un petit peu d'eau chaude quand même. On a tout ce qu'on veut dans la baignoire, tu vas pas Elle était bonne, on la garde. Ouais. Tu de la flotte mais... Ouais, <rire> moi aussi. Non, bah je me prends de douche ici, hein. Et ça, ça coûte cher, tu les tu les ranges Non, les ranges. Alors si vous l'aviez vu, c'est génial, c'est qu'en fait le personnage de l'infirmière, donc Rose, c'est la Rose de Titanic. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film, l'iceberg percute le bateau, parce qu'il veut retrouver Rose. Écoutez, il faut me laisser tranquille maintenant. Je vous préviens, si ça continue, je vais appeler la police. Non, non, non, Rose, non alors ro Rose, ah, ça va loin, il y a plein de petits détails, il faut aller regarder, il y a l'île flottante, hein, qui est un peu un iceberg finalement, tu se pas, ah ouais. no, traque, hein, qui un un iceberg, finalement. Tu se mange. Ça marche pas, ça fait no, donc faut que je le traque, mais c'est pas grave. Gaël il Bah non, c'est mort en fait. T'es contente oui, te joli. Moi je, je me demande pourquoi il y a des oh. images de Titanic qui passent sur ton écran Parce qu'on tourne Titanic 2 en fait <rires> Je voulais savoir si vous alliez passer aujourd'hui <rires> <rires> <rires> <rires> T'imagines <Tu rires> <rires> Bon ça reste plus probable après hein. <rires> ouais, non. Il gagne Il a deux coques L'insubmersible Vous sortez voyez des gens un peu Vas-y, déchiquette ça Vas-y, fais des confettis Non, c'est cool, j'ai trop de trucs euh, trop bien. On a fini ah, avec ce décor. On va passer au décor de la cuisine. Voilà Bonjour, c'est pour vous commander une salade. Oui, bien sûr, quelle variété, monsieur Iceberg. En fait, j'aurais avoir un plan, genre de euh, taille. Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me pousse pour laisser passer les autres. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer ma propre voie. Bonjour. Bonjour Alors on est le troisième jour de tournage euh, et le dernier. Euh, aujourd'hui on va filmer euh, toutes les scènes qu'on n'a pas tout faire la semaine dernière parce qu'il pleuvait trop. Donc aujourd'hui on a un beau soleil, c'est chouette Et donc du coup c'est la scène du parc. Où euh, notre cher Monsieur Iceberg essaye de vendre des Mr Freeze mais qui se fait refouler par tout le monde parce qu'on est en hiver et qu'en hiver personne ne mange des glaces Il y avait une raison pour prendre cet endroit plutôt qu'un autre ou euh, Parce que c'était proche de chez Alex et que c'est un gros flemmard donc il voulait venir là Il y a quand même des super <rire> jeux aussi <rire> Ludique à souhait <rire> Aujourd'hui, je vais figurer dans un sketch de l'extra tu, tu, tu sais ce que tu vas faire ou pas du tout Non, pas du tout. <rire> je passe. Je passe comme ça, je me promène, je fais le tour, euh, voilà. Bateau de fin, et eh ben je peux dire que bah encore dit on en parle, mais quand il fait je suis le roi du monde, ça se voit que c'est un fond vert parce qu'il était pas à la hauteur à laquelle j'étais, mon grand. Je veux dire que moi j'étais à une hauteur pas piqué des verres, euh, j'avais vu sur tout Paris, <rire> ouais, j'avais un peu le, le vertige. Après, dans le rush, on voit que je flippe un peu, mais c'est parce que je suis déjà dans le personnage qui fait ah, j'ai pas vraiment peur comme ça, sinon c'est gênant. formidable. Bah, tu peux le déchifter là hein. C'est une... bravo Bravo à tous <rire> merci. merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce délire Trois jours ça, Trois, jours, oh, trois euh... jours pour faire ça, ça euh, cool. Ouais, ouais ça va être. On sait on sait que ça va être cool mais on sait pas à quoi ça va ressembler. Mais... En tout cas le Et... tournage était cool, merci beaucoup. On va quand même pas pleurer oh, non. <rire> Bon on se met c'est hyper absorbant, c'est génial. Et alors là, t'es en train de te demander, mais est-ce que ce sketch marque un tournant vers des vidéos plus cinématographiques et moins low cost pour 2020 Eh bien, peut-être. T'as un crayon un stylo, c'est la même chose, et bah prends un cahier, parce que ça fait deux fois plus de choses à noter. Avant les fêtes, on a sorti une petite vidéo qui s'appelait Profession Vendeur de jouets à Noël, et on va tirer le concept, ça va s'appeler Profession 2 points, et il y aura plein de métiers, plein de personnages, plein de sketchs que je vais écrire moi. S'il faut des piles pour la voiture télécommandée Non, bah non, non, non, Vous soufflez un petit peu de poussière de fée, puis elle va s'animer comme par magie. <rire> bah ouais, c'est l'esprit de Noël. Hein. Il y a également euh, les vidéos low-cost qu'on se garde sous le coude avec un peu comme on a fait la dernière vidéo, c'était Céline Dion low-cost où on coupait en mettant des petites vannes. On va essayer d'aller de plus en plus vers ça. To Putain ça pue, vous les avez pas vidés euh, Mon spectacle sur scène sensiblement viril le 18 avril à La Cigale à Paris. Viens, parce que c'est une grande salle. Euh, viens dans ma salle voilà c'est bien de vous voir c'est bien les likes les partages euh, mais c'est encore mieux de te voir dans ma salle et euh, du coup Alex le, le projet secret dont tu me parlais l'autre jour et tout si mais si le gros truc là non sais, le il a pas mais je es que t'ai dit il y a pas, chose, mais mais je dit, pas. Euh. surtout pas oublier que l'art plutôt que de faire la guerre on fait du cinéma voilà Attends, je suis engagé moi tu trouves pas